Donc, comme m'a présenté Emmanuel, je suis Alice Torel, responsable marketing chez Renater. L'équipe marketing que vous avez pu rencontrer sur le stand d'ailleurs Renater est rattachée à la direction des relations usagées et du développement, dont le directeur est Jean-François et il est assis là dans la salle. Le rôle de l'équipe marketing, c'est de tisser un lien entre les activités réseau et services de Rénater et les établissements de la communauté, en recueillant les besoins, en comprenant les usages et en les accompagnant dans la compréhension, pardon, compréhension de notre offre. Donc C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous proposons cette, cette présentation qui a pour intérêt de, de, de de, de vous présenter comment on prévoit de mieux vous accompagner dans les démarches d'adoption et d'utilisation de nos services par vos utilisateurs. Donc, oh pardon, oui, non. <rire> Hop. Ouais. Euh, Ça part de plusieurs constats. Euh, nos enquêtes montrent que les utilisateurs finaux ne connaissent pas bien nos services. De manière logique, euh, ils ne connaissent pas bien non plus euh, Renater et euh, il est donc, euh, les solutions de Renater et Renater sont donc considérées au même titre que les solutions commerciales du marché. Et De ce fait, les utilisateurs finaux utilisent des, des outils commerciaux qui ne sont pas forcément adaptés euh, à leurs besoins et aux, aux, aux besoins de performance et de sécurité. On constate donc que Renater doit proposer un meilleur accompagnement dans la communication sur nos services faites par les établissements à leurs utilisateurs. Alors pourquoi Dans quel objectif on pense que cette démarche est importante Afin d'abord d'améliorer la notoriété et l'utilisation de nos services auprès des utilisateurs finaux, d'aider, vous, les référents euh, des établissements à mieux communiquer sur les services renataires euh, à l'ensemble de vos utilisateurs. de euh, Forcément, pour faire utiliser nos services, il faut que l'apprentissage soit facilité pour les utilisateurs euh, grâce, euh, grâce à une documentation standardisée euh, avec une information qui est plus claire et plus compréhensible par les utilisateurs finaux. Et enfin, euh, on veut que euh, l'information soit euh, de mieux appropriés et, euh, et mieux comprises et mieux intégrées dans les canaux déjà existants de, de l'établissement. Au final, l'objectif principal c'est vraiment de faciliter ce travail de relais euh, de l'information auprès de, de vos utilisateurs. Alors la question c'est qui Bah vous en fait, c'est vous qui êtes euh, au contact euh, des utilisateurs, les équipes en charge des services numériques des, euh, de l'établissement ou des relations utilisateurs, c'est vous qui êtes les interlocuteurs de confiance des utilisateurs, donc ça ne fait pas sens que Renater s'adresse directement euh, à vos utilisateurs finaux, c'est vous qui êtes les relais de cette information et c'est vous qu'on doit aider d'abord pour euh, faire passer cette information. Alors comment euh, Comment est-ce qu'on vous propose cette démarche On a réalisé euh, une enquête afin de vous interroger pour mieux comprendre ce dont vous avez besoin. Euh, L'enquête a été faite auprès d'une dizaine d'établissements qui sont représentatifs, bien sûr, de, de la communauté en début d'année. Euh, le format a été voilà, des entretiens qualitatifs assez longs avec des thématiques de comment est-ce que vous euh, faites la communication actuellement des services rénataires -à, à vos utilisateurs. Et puis une partie de tests de concepts pour vous proposer euh, des, des formats. Est-ce que ça vous convient euh, Comment les, les adapter le premier constat de cette démarche, on a vu que malgré une diversité des établissements en termes de nature, donc ça pouvait être des universités, des écoles, des instituts de recherche, des communes, etc. Et même en taille d'utilisateur, il y avait une homogénéité remarquable des réponses. Donc les voici, euh, les réponses. La première thématique euh, était celle de comprendre quels sont les services rénataires qui sont finalement utilisés par vos utilisateurs. Ce qu'on nous a répondu de manière très homogène, c'est euh, les outils rénateurs qui sont mis à disposition, sont Evento, Renavisio, FileSender et Durum, pour, les, pour la grande majorité. Les utilisateurs y accèdent euh, depuis euh, l'intranet. Donc nous, ce qu'on interprète, c'est que les, ce sont les services collaboratifs euh, qui sont le plus utilisés dans les établissements par les utilisateurs finaux et le, le, le, le renvoi se fait souvent depuis l'intranet. La deuxième question, c'était, comment est-ce que vous, relais de cette information, vous recevez l'information? Et là, la réponse, pareil, était très homogène. Pas de canaux définis. On ne sait pas réellement comment on reçoit l'information Renater. On connaît peu, finalement, l'offre de Renater. Et puis, c'est surtout du bouche à oreille, j'ai entendu dans une réunion, ou, euh, voilà. Et l'information que vous pouvez avoir est très technique. Elle est à destination euh, du personnel informatique, mais finalement très peu appropriée et très peu compréhensible pour les utilisateurs finaux. Donc nous, ce qu'on interprète là-dessus, euh, là c'est qu'il y a un besoin très fort pour les établissements d'avoir un canal de communication qui soit bien reconnaissable, qui s'adresse au bon profil euh, à, euh, à l'intérieur des DSI ou euh, des euh, directions numériques des établissements, qui, des personnes qui sont au contact de ces utilisateurs finaux. Et la dernière chose, c'est que le message euh, qui est véhiculé doit être compris des utilisateurs finaux. Et la dernière question qu'on a posée, c'était comment vous, vous faites du coup la communication euh, des services rénataires en interne à vos utilisateurs donc, ce que nous ont dit pareil la grande majorité des établissements, c'est que ce sont eux-mêmes qui développent euh, les supports d'information. On reprépare euh, des, des, des informations qu'on met à disposition d'intranet, via des listes de diffusion ou sur un catalogue des solutions euh, de l'établissement ou via des présentations PowerPoint, vidéo. Bref, le contenu est refait de zéro par les établissements. Ensuite, euh, ils sont vraiment présentés au même titre que le reste des solutions de, de l'établissement. On ne dit pas ça c'est les solutions rénataires, ça c'est les solutions que nous on propose, etc. On présente Les établissements présentent le catalogue de manière homogène en ne précisant pas ça c'est Renater, ça c'est nous, voilà, c'est homogène. Donc nous, on l'interprète dans le sens qu'il y a un besoin très fort d'un matériel qui soit prêt à l'emploi, qu'il n'y ait plus besoin de passer du temps à réécrire des informations qui ne sont pas forcément très claires déjà pour l'interlocuteur de base, donc on pourra en plus véhiculer le message, c'est compliqué, qui soit compréhensible des utilisateurs finaux, moins technique, plus compréhensible, qui soit intégrable dans la communication habituelle, donc ce n'est pas de réinventer la roue, c'est de s'inscrire dans, dans les, les formats, les, les canaux habituels, et puis bah, qu'il soit maintenu à jour, parce que ça c'est quelque chose aussi qu'on a eu euh, énormément, c'est de dire oui j'ai écrit une documentation sur Redurom, mais à la date de 2012 et j'ai pas depuis, j'ai pas refait une mise à jour. Du coup, on a proposé euh, divers supports d'information. Euh, qui nous semblait euh, être approprié pour cette démarche. Et là, en fait, on a proposé juste un, un ordre de préférence. Et ce qui est ressorti, c'était, euh, comme plus intéressant par les établissements, c'était d'avoir à disposition des fiches services, donc des fiches par service, donc une fiche, par exemple, et du ROM, euh, qui soit sous format numérique, et euh, un, une, un certain nombre de vidéos, donc à la fois des vidéos tutoriels, donc pour comprendre comment on utilise un service, et des vidéos de présentation de service, à quoi sert le service, etc. Euh, en termes de canaux de réception de, de, de ces informations, c'était aussi un point important pour les établissements. Ce qui a été préféré, c'est d'intégrer euh, tous ces supports d'information dans le site euh, renater.fr et euh, d'y avoir accès euh, via une newsletter. Du coup, nous appuyant sur euh, les échanges qu'on a pu avoir et notre analyse, on propose euh, de, nouvelles, de nouveaux euh, types euh, de supports d'information euh, qui seront euh, sous forme de fiches-services, donc numériques, personnalisables et intégrables dans les, dans les présentations de l'établissement, imprimables, des vidéos de présentation et des vidéos-tutoriels par service avec une vidéo de présentation qui présente euh, les objectifs principaux du service, à quoi ça sert, quels sont les principaux bénéfices, quelles sont les, les, princi les principales fonctionnalités de moins d'une minute. Une vidéo tutoriel avec euh, les premiers pas euh, pour euh, comprendre le service et comment l'utiliser. Tout ça sera intégré dans notre site web, euh, pour euh, à, à chaque page de, de service et dans notre espace documentation. Et afin de, de toujours mieux vous accompagner, euh, on a préparé euh, des euh, documents euh, d'explication. De, Donc déjà à l'adresse euh, de, des DSI, des, des personnels de la DSI pour expliquer la démarche et comment personnaliser, euh, comment mettre en place etc. Et aussi euh, des documents simples de présentation de RENATER. Qu'est-ce que RENATER Pourquoi faire confiance à RENATER Quels sont les services qui, euh, Et ça, ça sera à destination des, des utilisateurs finaux pour que RENATER ne soit plus confondu avec un autre type de, de prestataire et que la confiance soit bien installée. Donc, je vous ai mis un exemple, alors bien sûr vous ne voyez pas, mais c'est juste pour vous montrer euh, ce qu'on a pu faire, euh, de fiches sur notre service rendez-vous, qui est notre service de, de web conférence, de réunion en web conférence, avec, euh, vous le verrez, pour chaque, euh, le, pour chaque service, le format sera respecté. Donc, mettre en avant quels euh, problèmes on solutionne avec ce service, à quoi sert le service, quelle fonctionnalités principales pourquoi utiliser ce service plutôt qu'un autre et puis comment choisir entre tel ou tel service Renater, parce que je, je pense que sur l'exemple de rendez-vous euh, qui est de la webconférence vous avez en tête Renavisio qui est de la visioconférence, comment fait-on la différence entre rendez-vous et Renavisio là pareil ce sera explicité euh, pour euh, les, les utilisateurs finaux et peut-être pour vous-même si ce n'est pas clair. Euh, il est prévu, euh, via les logiciels habituels de, de mise en page, etc., de pouvoir ajouter les logos des établissements, comme ça vos utilisateurs sont bien au fait que c'est bien une communication de l'établissement, de toute façon, comme elle sera dans les, les canaux habituels de communication, il n'y a pas de confusion possible, mais là, voilà, vous avez l'opportunité de rajouter votre logo, etc., donc ça c'était le recto, voici le verso, et le verso c'est vraiment euh, un tutoriel. Donc mes premiers pas euh, sur rendez-vous, une sorte de guide de démarrage rapide pour euh, utiliser un service, en plusieurs étapes, avec les comment utiliser chaque fonctionnalité. Pareil, on a prévu un espace de personnalisation, où vous pouvez mettre votre logo d'établissement, vos informations spécifiques, vos contacts techniques, l'adresse de votre support technique, etc. Euh, S'agissant des vidéos... Euh, si ça marche. Voilà. Ce petit format de vidéo. Donc là, c'est l'exemple de rendez-vous toujours. Bon, normalement, il y a une petite musique sympathique, mais je vous laisserai découvrir ça euh, plus tard. Un format, voilà, qui est euh, apprécié des utilisateurs finaux, euh, qu'ils ont l'habitude de voir. Un format euh, illustration qui montre à quoi sert le service, pourquoi est-ce que c'est sécurisé, est-ce que c'est performant, etc. Comment y accéder et puis euh, les, euh, les fonctionnalités principales. Donc format très court, puisqu'on sait très bien que euh, le format vidéo ne fonctionne que s'il si est très court. Et puis le, les messages sont directement sur l'écran, euh, pas besoin de son à part pour entendre la petite musique sympathique, mais euh, voilà. Euh, ça c'est pour la partie présentation. Et pour la partie tutoriel, même, euh, même format. Et là c'est vraiment une, une démonstration euh, pas à pas sur l'interface directement en illustrant les principales fonctionnalités. peut-être pas la jouer en entier, mais euh, vous comprenez le, le principe. Et là, c'est un petit peu plus long, c'est une minute trente, mais euh, le but est vraiment d'être de, de, rapide et droit au but euh, sur chaque euh, fonctionnalité. Alors, comment est-ce qu'on veut fonctionner sur ces supports d'information, notamment pour la problématique de la mise à jour des informations On veut fonctionner par vague, euh, parce que ça permet de mieux suivre l'évolution des services. On s'inscrit, nous aussi, euh, dans une démarche de méthode agile, qui a pu être discutée hier, et du coup, ça présuppose que euh, beaucoup de, de, de changements euh, ont lieu au fur et à mesure de l'année, et on n'attend pas un an avant de, de, de sortir une... une une évolution. Du coup, il faut que ces, ces formats soient à jour. Donc, c'est le but de fonctionner par vague. Euh, ça permet aussi de mettre à jour euh, les supports qu'on a pu développer pour la vague précédente. Et puis, ça permet d'intégrer aussi les retours, vos retours des établissements et de les améliorer au fur et à mesure. Pour cette première vague, donc qui est déjà disponible sur mai-juin, on a décidé de couvrir les services qui sont donc le plus utilisés par vos utilisateurs euh, finaux, euh, qui sont Rendez-vous, FileSender, Universalist et EduRome. Sur la prochaine vague, on va couvrir Evento, sup, renavisio et Partage pour les établissements Partage. Alors, comment accéder à cette information, justement On en a déjà un petit peu parlé. donc Déjà, sur le site web euh, Renater, sur chaque page de service et dans l'espace documentation. Donc, ça, c'est disponible tout de suite, si vous souhaitez euh, aller voir. Euh, et c'est disponible au téléchargement, bien sûr, pour pouvoir personnaliser, si vous le souhaitez. Sinon, les supports aussi sont euh, sont prêts tels quels. il n'y a pas besoin de les personnaliser si vous n'êtes pas un adepte de Photoshop ou InDesign euh, vous pouvez déjà les utiliser, il n'y aura pas un gros trou euh, béant mais voilà, si vous souhaitez les personnaliser c'est possible et puis aussi via l'inscription à une newsletter donc on nous, nous a, euh, on nous a demandé de mettre à disposition une newsletter à une fréquence trimestrielle donc qui suit les vagues, euh, les vagues de livraison des supports euh, le contenu c'est euh, un point déjà sur les actualités services donc par exemple, je ne sais pas si vous avez vu mais la semaine dernière on a annoncé que FileSender mettait maintenant à disposition un espace de 100 gigas pour pouvoir téléverser ces fichiers ou encore que la durée de rétention est allongée à 30 jours donc ça, ce sera ce qui pourra être mis en avant dans la newsletter, qui du coup vous, vous permet de le savoir et de mettre, de mettre à jour votre intranet ou des choses comme ça, ou alors d'avoir le réflexe d'aller chercher euh, la, la fiche euh, qui sera du coup mise à disposition dans, dans cette newsletter, qui sera mise à jour avec ces informations-là. Et puis aussi des enquêtes, donc comme je vous l'ai dit, c'est important d'avoir vos retours sur le dispositif parce que c'est vous qui êtes les mieux placés pour savoir euh, parler à vos utilisateurs et du coup on a besoin d'avoir ce contact avec vous pour euh, comprendre si ça vous va, s'il si faut améliorer, s'il si faut adapter, s'il si faut ajouter un type de support, etc. Et cette newsletter, elle est à destination ben, des équipes, des équipes de la DSI, des directions numériques, etc., qui sont en charge des services numériques de l'établissement, ou des relations utilisateurs, ou si vous, chez vous, dans votre établissement, c'est la communication qui est en charge de ça, ben, voilà, c'est cette personne-là qui peut s'inscrire. Donc ça, la newsletter sera envoyée début juin, le temps de vous laisser euh, en parler à vos collègues, de vous inscrire, etc. Bon, alors c'est évidemment une inscription, à une liste euh, ReNater, donc euh, l'URL est un peu longue, mais euh, vous allez voir, je vous donnerai un accès plus simple euh, tout à l'heure. Euh, en conclusion, euh, ce qu'on peut... Euh, ce qu ce qu'on veut nous établir, euh, c'est euh, s'inscrire dans un cercle vertueux, gagnant-gagnant pour toutes les par parties prenantes, que ce soit les utilisateurs finaux, les établissements de la communauté ou RENATER. Euh, et ça, ça passe par trois grandes étapes pour nous. La première étape, c'est informer. Vous aider, vous les, les, les responsables des, euh, des services numériques, où, euh, voilà, dans, dans vos établissements, informer au mieux vos utilisateurs finaux de l'existence des services rénataires pour éviter qu'ils n'utilisent ou qu'ils n'aillent sur d'autres solutions qui ne sont pas appropriées euh, à, leur, euh, à leurs usages. Le deuxième, donc ça, c'est via ce, que, ce dont je vous parlais, la mise à disposition de supports d'information euh, personnalisables et à destination des utilisateurs finaux. Le deuxième grand pilier, c'est accompagner. Euh, vous accompagner, à accompagner euh, vos utilisateurs dans l'utilisation de, de nos services et euh, qui permet vraiment de, pour eux de se les approprier, d'être à l'aise puisqu'on sait que c'est le premier critère d'utilisation d'un service, c'est de savoir l'utiliser euh, et le dernier pilier, et c'est euh, peut-être un des plus importants, de consulter. Consulter les utilisateurs finaux sur leurs usages, comprendre leurs retours, leurs besoins et s'adapter. C'est pour ça que j'ai mis un... Un cercle, un cercle vertueux, c'est qu'on consulte, on comprend les besoins, on, on, on écoute ce dont ils ont besoin et comment ils veulent faire évoluer nos services, et on repart dans un cycle, du coup on fait l'évolution, on réinforme sur l'évolution, on repart dans un accompagnement d'appropriation de cette nouvelle fonctionnalité, on reconsulte, Voilà, c'est le principe de base de la méthode Agile. Du coup, ce que je vous propose, c'est un petit, euh, petit jeu, un petit exercice. Vous avez tous des smartphones sur lesquels vous êtes peut-être en train de pianoter actuellement. Euh, vous pouvez du coup vous rendre sur slido.com euh, et rentrer le code Z659 qui vous permettra de, de vous inscrire directement. Et puis, bah, si vous êtes timide, de faire vos retours ou vos questions euh, en, di en direct sur, euh, sur cet euh, outil. Et puis sinon, euh, je, je, je vous... Euh, non, pardon, et aussi ce qui, ce qui est important euh, à savoir, c'est que pour la prochaine vague, du coup, euh, on va vous, pour la vague actuelle, on va vous envoyer une newsletter avec une enquête pour comprendre si c'est bien ce, ce dont vous avez besoin, si c'est bien approprié à vos utilisateurs et pour la vague prochaine, du coup, à l'automne prochain, d'adapter les supports et du coup, attendez-vous aussi euh, à retrouver des enquêtes dans cette euh, newsletter euh, voilà, je vous remercie et je suis à disposition pour les, les questions, s'il y en a en direct. Bonjour, merci pour la présentation, merci également pour cette initiative. Euh, il me semble que de manière complémentaire, ce qui pourrait être intéressant, c'est de partager aussi les études qui sont faites sur les outils rénataires mmh. par les différents établissements. Justement pour les guider vers le bon choix, on a tous des besoins qui sont sensiblement équivalents même s'il y a des spécificités. C'est dommage de ne pas le partager, ça prend du temps ce genre d'études et c'est bien de pouvoir s'en inspirer pour convaincre au sein de nos établissements. Oui. Et d'autre part les retours utilisateurs aussi sur les différents outils, moi je pense qu'il faudrait être transparent et partager ça entre nous. D'accord, très bien. Euh, justement à, cette, à ce propos, euh, je suis en train de rédiger justement euh, euh un article, enfin, je ne sais pas comment l'appeler mais euh, euh, en gros notre méthode de recueil euh, des besoins et de tests utilisateurs qu'on mettra à disposition pareil sur notre site et du coup je, la, je le mettrai dans la newsletter si c'est quelque chose qui vous intéresse de comment est-ce qu'on fait nos tests comment on les analyse et comment justement on les prend en compte pour faire nos évolutions donc euh, ça euh, complètement et c'est un très bon point de dire que vous faites aussi des tests de votre côté et euh, comment est-ce qu'on peut mutualiser tout ça et euh, ça tout à fait c'est euh, hyper important alors, j'ai une question sur l'interface. Il y a peut-être une question en direct Non euh, Alors, vous dites faire participer les utilisateurs finaux. Comptez -vous, euh, comment comptez-vous présenter les évolutions itératives et recueillir les retours utilisateurs en conséquence Imaginez-vous des démonstrations, discussions à chaque itération, comme ce qu'on retrouve dans les méthodes agiles. Alors, tout à fait. Euh, les démonstrations, discussions, pour l'instant, on est vraiment en train d'adopter la méthode agile en interne interdrainateur, c'est au Prémices de, de cette méthode, donc on les fait déjà en interne, euh, ces démonstrations et ces sprints, si vous êtes euh, familier de, euh, de, de la méthode agile. Euh, pour l'instant, ce n'est pas prévu d'être ouvert euh, aux établissements plus que ça. Après, ce qu'on a déjà fait, euh, et certains d'ailleurs d'entre vous euh, présents ont déjà participé, c'est des pré-tests sur euh, des... Euh, euh, sur les pré-prod, euh, typiquement rendez-vous le service dont je parlais tout à l'heure, euh, avant de le, le, le faire évoluer, on a testé sur plusieurs utilisateurs euh, le, la pré-prod. Donc ça pareil, si, en vous inscrivant à la newsletter, euh, du coup vous faites connaître et vous euh, manifestez votre intérêt pour euh, les services renataires et d'être impliqué dans... Euh, voilà, euh, le fonctionnement, etc. Et ça pourra être quelque chose qu'on pourra vous proposer, du coup des pré-tests euh, utilisateurs, bon pas utilisateurs finaux puisque je ne vous considère pas comme des utilisateurs finaux, quoique parfois ça peut... On, peut avoir la double... <rire> on peut avoir la double casquette, euh, mais en tout cas ça peut être tout à fait envisageable et euh, comment comptez-vous présenter les évolutions itératives et recueillir les, les retours utilisateurs en conséquence On est en train de mettre en place, et c'est déjà présent sur euh, de nombreux euh, services euh, RENATER euh, des, euh, des sondages de satisfaction en fin d'utilisation euh, du service. Donc typiquement rendez-vous à la fin de chaque webconférence. Vous pouvez noter votre webconférence et faire un retour euh, sur euh, la qualité, sur euh, votre utilisation, sur... Euh, une fonctionnalité euh, voilà, qui peut être euh, ajoutée. Et puis euh, aussi, euh, de plus en plus, quasiment chaque mois, on fait un sondage de, de satisfaction qui s'affiche sur la page d'accueil du service directement, parce que nous, le but, c'est vraiment de comprendre les retours des vrais utilisateurs du, du service. Je ne dis pas que vous n'êtes pas des vrais, et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez souvent la double casquette, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les vrais utilisateurs du service. Et quand on va sur une interface et qu'on répond à un sondage de satisfaction, c'est que, bon, normalement, on est quand même bien utilisateur de, de, de ce service. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est déjà intégré et qu'on va multiplier euh, avec la refonte graphique de tous nos, nos services qui est en cours. Comme vous avez pu le voir, Rendez-vous, Evento, Bientôt, Renavisio, il y a une refonte graphique en cours.